Bonjour à toi cher spectateur. reste un peu de Gad C'est un film qui sort un peu de nulle part, parce que Gad cinéma, ça n'a jamais fait forcément mouche. Ça a pu être un peu surprenant vers le milieu des années 90 et la fin des années 90 justement, ou début 2000. Je pense forcément à la vérité si je m'en deux, et à Chouchou qui sont à l'heure actuelle je pense les deux films vraiment qu'on a en tête lorsqu'on pense à Gadel malé parce que sinon, la carrière de Gadel Elmaleh au cinéma, bah, elle n'est pas folle. Je veux dire, sa première réalisation, elle est plus que bof, elle est même assez quelconque, euh, voire même assez mauvaise d'ailleurs. Donc j'avoue que cette deuxième réalisation, je l'attendais sans plus, mais j'étais un peu surpris par l'idée en fait qui véhiculait le film. Le résumé pour faire simple, après plusieurs années passées aux états unis et à la veille de ses 50 ans, Gadel Elmaleh décide de rentrer en France. En prétextant de vouloir revoir ses parents, il cherche surtout à concrétiser quelque chose qu'il a en tête depuis plus de deux ans. C'est surprenant. Je n'irai pas jusqu'à vous dire que Reste un peu est une œuvre totalement maîtrisée, parce que je pense que ça n'est pas le cas, que c'est déjà un peu trop long pour ce que c'est, et que même si l'introspection que nous offre Ganemhalet sur son personnage et l'être humain qu'il y a derrière est assez intéressante, on est quand même sur un film de 1h30 qui vaudrait presque le coup d'un sketch vidéo de 50 minutes, bien condensé, bien tassé, bien rythmé, ça serait peut-être un petit peu plus énergique et ça embarquera un petit peu mieux le spectateur là-dedans. Après, pour autant, dans sa maladresse, le film est très sincère. Et à partir de là, c'est difficile de vouloir foutre des coups de latte à un long métrage qui arrive tout de même à nous embarquer dans un récit qui, je trouve, est prenant. Donc, cette réalisation de Galen mallet est bonne. Elle est bonne parce qu'on sent que l'auteur va dans une direction qui est plus intéressante et qui est beaucoup moins... On va dire extravagante que ne l'était Coco, qui clairement pour moi, euh, lorsque je l'ai vu en salle, était amusant, mais j'étais jeune, et que j'ai revu dernièrement, et qui n'est pas très bon. Et qui en fait représente un peu la part obscure de l'humour de Gad Elmaleh, où justement, le côté un petit peu too much fait que ça ne fonctionne pas. Alors là, sobriété, élégance, c'est ça qui fait que du coup, reste un peu fonctionne, et c'est ça qui fait qu'au fond... Même si on voit à quel point le long métrage est un peu surfait dans sa globalité, il n'en reste pas moins doux et tendre envers ses personnages, et c'est ça en fait que j'ai beaucoup apprécié devant ce film. Difficile est l'exercice de l'introspection, de la remise en question intime et personnelle au cœur d'un travail créatif, pouvant sonner comme anecdotique, pour les spectateurs non adeptes d'un auteur ou d'un créateur, et donnant souvent lieu à un moment de cinéma cherchant à questionner le point de vue de l'artiste face à celui du voyeur. Pour sa deuxième réalisation, Gad Elmaleh propose un exercice surprenant, fortement inspiré de ses modèles américains, mais surtout sonnant comme la nécessaire remise en question d'un comique qui a longtemps convaincu, qui a ensuite déçu, mais qui semble aujourd'hui se questionner au cœur d'une œuvre maladroite, certes, mais assez intéressante et drôle, pour tenir en haleine. En termes d'écriture, le film est donc écrit par Gad Elmaleh et Benjamin Charby. L'écriture est assez intéressante parce que, Bien évidemment, on en parlera ensuite, mais il y a le côté exploitation du personnage de Gad Elmaleh, à la fois le comique et à la fois l'humain. Il y a aussi le jeu qu'on peut mettre en avant avec le fait de mettre en avant les parents de Gad Elmaleh, et même la famille et les proches de manière générale. Ça, on va dire que c'est un film qui fait fait très Judas Pato dans l'esprit. Par de nombreux points, j'ai eu la sensation de voir, en termes d'écriture en tout cas, l'influence de Judas notamment à travers Funny People. Funny People qui est un immense long métrage racontant l'histoire d'un comique qui a connu une gloire passée, qui aujourd'hui galère un peu avec des films nazes, et qui se retrouve d'un seul coup à devoir se remettre en question lorsqu'il découvre qu'il a une maladie grave. Alors là, c'est pas une maladie grave, c'est autre chose, un élément beaucoup plus... Léger, quoique ça a un certain poids dramatique qui est plutôt intéressant et qui va permettre une remise en question, une remise en perspective à la fois du passé du personnage, mais également de son présent par le biais du rapport qu'il entretient avec ses parents, ce qui donne lieu à une trame dramatique qui est intéressante. Mais en tout cas, voilà, cette référence, je la sens très présente. Et il y a aussi le fait que dans les longs-métrages de Judapato, en tout cas dans l'écriture, il y a souvent référence à la religion juive ou à la culture juive. Donc du coup, je trouve qu'il y a un lien vraiment à faire avec ces deux longs métrages, parce qu'ici il y a évidemment ça qui est mis en avant, puisque el-Malé est juif, et la remise en question par le biais du choix qu'il veut faire, je trouve permet une vraie perspective, on va dire dramatique, qui est aussi drôle que finalement assez tragique. Parce que ça amène les personnages à se poser des questions, à se remettre en cause, à s'imaginer certains rapports les uns avec les autres qui ne seraient dominés que par leur culture et pas assez par leur personnalité. Donc je trouve ça assez intéressant. Parce que ça permet aux personnages d'avoir un peu leur microcosme et en même temps d'avoir quelque chose de plus grand qui les domine et qui permet de les embarquer. Et bien évidemment derrière, il y a le questionnement de la figure de Gad et de Gad el Charby et El-Malé se jouent de l'humoriste, le tournent un peu en dérision tout en parvenant à en capter l'essence comique et burlesque, mais veulent surtout pousser l'humain dans un retranchement assez émouvant sans trop verser dans le pathos sous le trop-plein d'émotions pouvant perdre le spectateur. Cela n'en reste pas moins très classique d'un point de vue dramatique et tragicomique, mais tout de même ce petit voyage questionnant un homme face à ses idéaux et son passé donne lieu à un moment d'écriture où l'artiste parvient à justement se questionner, même de manière détournée, pour un scénario somme toute convenu, sur toute sa base, mais étonnant dans son déroulé. En termes de mise en scène, bon, je parlerai des références ensuite parce qu'elles sont un petit peu évidentes selon moi, mais une chose est sûre, je trouve que Gadel Elmaleh, s'il ne parvient pas totalement à donner à son film un rythme, une ambiance et un truc particulier, il arrive tout de même à lui donner une identité. Le film a une identité. Je veux dire, le film, visuellement, lorsqu'on le voit arriver, il dégage quelque chose. Il dégage une, une sincérité, une crédibilité, une certaine forme d'intensité qui fait que, même si on va avoir envie de questionner certains éléments, même si on va avoir envie de se dire « Ah, ça, ça marche pas super bien !»« Ou ça, peut-être que cette scène-là est trop longue !»« Ou que peut-être que cet élément, il n'est pas réussi et totalement maîtrisé par le cinéaste !» On va tout de même réussir à ressortir de ça quelque chose de fort. Et moi, cette force que j'ai vraiment envie de ressortir du film, c'est ce que j'évoquais un petit peu au début, c'est cette tendresse, c'est cette sincérité, c'est cette forme de générosité cinématographique qui a tendance à vouloir bien jongler entre comique et tragique. On est vraiment sur une tragicomédie. comédie, sur un truc où il y a un élément de base qui devrait donner lieu à quelque chose de lourd, dramatiquement parlant, et qui est amené avec légèreté par le fait notamment de la présence de Gadel Elmaleh, par le jeu aussi, avec le fait que on connaisse, entre guillemets, le personnage et l'acteur, et que du coup, le voir ainsi mis en perspective, ça permet d'amener une nouvelle dimension à tout ça, ces petits éléments-là, en fait, qui peuvent sembler très anecdotiques, ils donnent de la forme, ils donnent de la force, ils donnent une vraie intensité, en fait, à la mise en scène. Et même si derrière, c'est pas forcément toujours parfaitement soutenu par des vrais éléments concrets de réalisation, il y a quand même ça, et moi je trouve que ça suffit en grande majorité à tenir le film. Malé s'inspire clairement de certains grands modèles américains du genre, allant directement citer des gens comme Larry David, ou plus indirectement des auteurs comme Dave Chappell ou même Sacha Baron Cohen dans sa manière de mêler réalité et fiction, et franchement si l'exercice reste proche de cela, il y a aussi une vraie recherche cinématographique. Avec l'aide de Thomas Bremont, son directeur de la photographie, il compose une image qui arrive aussi bien à sonner comme efficace et proche du documentaire, dans les moments plus humains et presque improvisés, mais parvient aussi à tirer une essence visuelle plus travaillée et esthétique qui donne au long métrage un cachet évident. En termes de casting, sans que celui-ci soit surprenant, je trouve qu'il est réussi. Et Dieu sait que c'est chose compliquée lorsqu'on grève sa propre famille à un casting. Parce que c'est bon de le rappeler. Mais il y a donc tout de même Régine et David, respectivement la mère et le père de Gad Malé Et il y a aussi Judith El Malé, la sœur de Gad Malé, donc, à partir du moment où tu mets toute ta famille, faut que tu sois sûr de la dimension que tu veux donner à ton film. Et il faut que tu sois sûr surtout que tu peux les emmener dans la meilleure direction possible en termes de jeu, que ça soit fictionnel ou réel. Et ici, je trouve que ça marche bien. Et après, dans les rôles plus secondaires, on peut citer Olivia Jubin, on peut citer William Azoulay, on peut citer euh, Nicolas Port qui joue le père Barthélémy, qui je trouve est très bon. Et après, dans ceux qui font des petites apparitions, on peut citer Roche Dizem ou Mehdi Jahadi qui sont tous les deux très bons, et bien évidemment, vous vous en doutez, je ne peux pas parler de ce film sans évoquer Gad Elmaleh, Gad Elmaleh donc qui se joue lui-même, et qui est vraiment bon. En même temps, il se joue lui-même. Si c'était foiré, ça serait dommage. Gad Elmaleh est émouvant, simple, assez élégant et sobre, et parvient à donner au personnage qu'il s'est forgé depuis plusieurs années une sincérité et une justesse d'esprit qui fait mouche ici, dans une interprétation très classe. Au bout du compte, reste un peu... Sans être totalement maîtrisé est un film qui fonctionne. Sans être totalement réussi dans sa dimension tragicomique, reste un moment de cinéma qui est surprenant par rapport à son réalisateur et son acteur. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une réelle et totale renaissance de Gad Elmaleh au cinéma, mais en tout cas une chose est sûre, c'est une belle proposition, c'est assez audacieux sur pas mal de points, c'est plutôt inspiré, donc reste un peu de Gad Elmaleh, bah si vous avez l'occasion de le voir en salle, pourquoi pas, je pense que ça pourrait vous plaire. A plus